Jérôme Bazin, donc, euh, dirigeant du groupe Isatec, entreprise de services informatiques pour les entreprises et euh, donc sponsor de l'équipe nationale d'alpinisme filles et garçons. Pour nous c'est effectivement le fruit d'une rencontre avec euh, quelques membres effectivement, de l'équipe nationale. Euh, une vieille histoire pour moi avec l'alpinisme. Alors c'est retrouvailles ah, C'est grandiose C'est magnifique Et donc une, bah une chouette découverte de ce programme que je ne connaissais pas, de cette promotion. Et donc on a choisi avec mon équipe marketing en fait, d'utiliser vos images et vidéos. En contrepartie, bah on va vous aider dans votre expédition et votre grand projet sur trois ans. Alors le plus pour nous, c'est un peu peut-être tout ce qu'on va découvrir ensemble, il y a une vraie analogie entre nos métiers, notamment sur la gestion de projet, la gestion du risque et la pratique même de l'alpinisme, surtout dans des conditions glaciaires comme ça. Donc il y a des vrais parallèles à faire entre nos activités et euh, les vôtres. Donc aujourd'hui j'ai découvert l'équipe euh, fille, après avoir découvert l'équipe garçon cet été à Cham. Euh, très intéressant, très beau groupe, et puis euh, les voir en contexte euh, euh, avec leur expérience, malgré tout, aller acquérir de la connaissance, faire de la révision sur euh, des basiques de la cascade. Bon, dans un contexte absolument fabuleux, c'est pas montrable là, comme ça, mais c'est vraiment génial. Donc euh, oui, équipe euh, très complémentaire, très soudée, un travail intéressant, un travail de groupe intéressant pour nous ici. Un exemple euh, de parallèle qu'on peut faire qui est assez simple, assez évident, euh, la préparation d'une expédition telle qu'elle va être faite par les équipes nationales en 2018. Ressemble euh, furieusement à ce qu'on fait en gestion de projet. Ce sont des projets qui durent, qui sont préparés sur plusieurs mois, avec euh, plusieurs personnes, euh, des consultants, chez nous, des chefs de projet. Et les analogies sont évidentes, c'est-à-dire qu'on établit quel, en quelque sorte un camp de base, euh, on a des, des étapes progressives, on a des allers-retours, on a des validations à faire euh, avant de s'engager sur certains itinéraires. C'est exactement, euh, le parallèle est parfait, euh, presque à chaque fois, et donc euh, c'est assez amusant de retrouver ça. Pour moi, c'est une vieille histoire d'amour, l'alpinisme, et donc, euh, je suis en plein retour et en plein parallèle avec ma profession. Voilà, c'est génial.